Bonjour les amis. <rire> Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'une conversation que j'ai eue avec un ami qui m'a dit comme ça le bonheur, ça n'existe pas. Ah ben. <rire> Alors moi évidemment ça m'a un petit peu choqué, mais effectivement, euh, effectivement, il y a plein de gens qui pensent ça. Alors c'est quand même embêtant de penser ça parce que si tu ne crois pas dans le bonheur, euh, tu ne vas pas le chercher. Et si tu ne vas pas le chercher, ben tu ne vas pas le trouver, hein. ça c'est sûr, donc c'est un truc qui s'auto-justifie. Alors après, qu'est-ce qui se passe quand on croit à ça Eh ben on va se réfugier dans la consommation, hein. euh, la consommation de plaisir. des euh, plaisirs, bon, c'est très bien les plaisirs, hein. moi je suis le premier. Mais, euh, mais bon, c'est pas pareil, quand même. Mais c'est aussi voir les autres comme un produit de consommation. C'est dans, dans les relations, euh, faire que l'autre devient bah, pour moi, quoi. quelque chose pour moi. Euh, Hein euh, du coup, on va consommer l'autre hein, comme un objet de consommation. Ah, ah, ah, la relation de merde, quoi! <rire> je, je consomme, euh, je, je suis une machine à consommer, je, je suis un animal, un animal consommateur. C'est très nihiliste, hein, cette, cette façon de voir les choses, hein. quand même, hein, quand même. Hein. Hein, parce que de toute façon, on se rend bien compte que la consommation, bah, ce n'est pas ça qui rend heureux. Hein, la consommation, il en faut toujours plus. Il y, y a une espèce d'insatisfaction permanente à consommer. Euh, donc effectivement, euh, si tu cherches le bonheur dans la consommation, parce qu'on t'a dit que <rire> à la télé, là, on t'a dit que la consommation, euh, ça allait te rendre heureux. Non, bah non, non, non, non là, c'est mort. <rire> c'est mort, effectivement. Mais ce n'est pas pour autant que le bonheur n'existe pas. Hein c'est juste qu'il n'était pas là, c'est tout. Bon, mais là où ça devient intéressant, c'est que cet ami, il m'a dit, « Oui, mais j'ai quand même, de temps en temps, des petits moments de bonheur. » Ah, quand même Ça va, t'es pas bon pour le suicide Bon, excuse-moi, si je te reconnais, c'est pour rigoler. Et ces moments-là, c'est intéressant de se dire, « Mais là, il y a une clé. » C'est là que se trouve la clé du bonheur. Juste, il faut chercher un petit peu, il faut creuser un petit peu. Il faut se dire, qu'est-ce qui me rend vraiment heureux Moi, je crois que c'est un peu la même chose pour tout le monde. Mais euh, je vais chercher, je vais chercher. Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux C'est quoi les moments où j'ai eu un vrai moment de bonheur, mais un moment de bonheur pur, quoi Pas, euh, pas un plaisir, vraiment un bonheur. Voilà, il faut, faut réfléchir un peu, parce que ça vaut le coup quand même de réfléchir à ce truc-là. Et là, vous allez voir, il y a des trucs qui nous rendent vraiment heureux. <rire> euh, je suis en train de me dire, j'ai déjà donné la réponse dans une autre vidéo. Bon, pour, pour, pour, pour, ceux qui savent, hein, trichez pas, <rire> posez-vous vraiment la question. Cherchez les moments qui vous ont rendu vraiment heureux. Euh, vous, vous allez voir, c est, c est, c est, ça, ça vaut le coup, c'est intéressant. Et ces trucs-là qui me rendent vraiment heureux, eh bien, je vais essayer de les approfondir. Je vais essayer de, de comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment-là. J'essaie de me souvenir. Alors, voilà, tiens, il y a eu tel moment, tel petit moment de bonheur. Ah, ok. Euh, qu'est-ce qui s'est passé Tiens, je note. Hein. J'étais avec telle personne, il s'est passé ça, j'ai dit si, j'ai dit ça. J'avais tel regard, peut-être. Mm. Euh, ou alors, j'étais face à un coucher de soleil. Ah, Et qu'est-ce qu qui, en moi, faisait que ce coucher de soleil-là était différent des autres couchers de soleil, par exemple Par exemple, qu'est-ce qui fait, en moi, que... Dans cette relation avec cette personne, ce jour-là, j'étais pas pareil. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Peut-être que ça vient de l'autre, peut-être que ça vient de moi. Moi, je pense que ça vient plutôt de soi-même. Hein euh, Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui était différent Qu'est-ce qui était différent en ce moment-là Et ces trucs-là, une fois qu'on qu on, on commence à observer ça, eh ben, on commence à comprendre comment ça marche. C'est génial Et là, on commence à voir qu'en ben, en fait, on peut reproduire ces choses-là. Je ne dis pas que c'est toujours facile, hein. mais euh, on peut les reproduire, ces petits moments de bonheur-là. Et ben c'est génial. Eh ah ben faisons-le. Alors, <rire> qu'est-ce qu'on attend <rire> Donc oui, bien sûr que le bonheur existe. Et dites-moi dans les commentaires, euh, c'est quoi vos petits moments de bonheur que vous avez pu identifier Est-ce que vous avez compris de ça Ça va m'intéresser et puis ça va aussi intéresser les autres personnes qui regardent la vidéo. On va pouvoir comparer un peu... Euh voir s'il y a des choses communes ce sera intéressant ça hein des choses communes voilà à bientôt